Eh oui, ah non, non, le non, non. Ah oh les non, gars, non, on passe à années de supérieures, qu'est-ce que vous embrouillez là Bon oh il a raison ah les gars Il a oh raison, raison Et, et surtout est qu Et qu'on soit en train de le faire. Et oui Bon surtout pour notre major C'est pour, ben oui. ah ce oui oui pour Paul qu'on oui, est là ce soir. C'est une bonne soirée. Soir, on va lui faire quoi On va lui payer la bouteille ce soir. Oui, oui, super Deux bouteilles Deux bouteilles Deux bouteilles Santé, santé Ça vaut ou quoi Polo Putain, c'est quoi cette merde Si c'est bon, bon. une blague c'est Il nous fait, fait bon. okay. le mec. Oh, par contre, qu'est-ce qu'il y a là bouge ici. bouge ici. Oh pas Oh, toi merde oh. Les gars, j'ai fait un truc de fou. Mais tu t'es bien éclaté contre tout seul, mon gars